Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et Daxon vous dit bonsoir. Elle vous dit bonsoir. Elle refuse de me laisser. Dès qu'elle entend le son et que je rentre seulement au studio ici, elle va savoir automatiquement que je suis venu pour faire un live. Voilà ce qui fait que elle est trop collée. Je ne sais pas si elle ne va pas finir chaque fois à faire des lives elle aussi. Vous voyez, donc bonsoir tout le monde et installez-vous bien. Et... Nous allons essayer de faire euh, une deuxième euh, journée d'analyse après la deuxième sortie du de, de doyen Baouri à ah, dépose ça, s'il te plaît. Attends, il ne faut pas déchirer. J'ai préparé quelque chose ici, s'il te plaît. Donc, euh, nous allons essayer de faire uh, cette uh, sortie. Nous aussi, on va analyser par rapport à la deuxième sortie du de doyen Baouri Donc, je vais vous parler de quoi exactement. Il y a certains points que nous allons mettre dans l'ordre. Donc, que certains, les avocats de la défense, surtout du côté du capitaine Moussa Dadis Kamara, ont essayé de, de, de rendre flou aux, aux vues des citoyens guinéens et que moi, je détiens certaines réalités par rapport à ça et je vais vouloir leur démontrer par A plus B que ce qu'ils ont pensé n'est pas réel. C'est des contre-vérités, mais on viendra. Ce soir, nous allons parler peut-être de cinq, de cinq à 6 points. Les points, nous allons parler du, du doyen Feu Jean-Marie Doré, à savoir entre Jean-Marie Doré, est-ce que le procès verbal du Feu Jean-Marie Doré est-il authentique ou c'est un procès verbal qui a été déformé après sa mort, est-ce que son procès verbal n'a pas été déformé Ça se un. Et par après deux, je viendrai vous parler de la coordination euh, régionale des sages et autorités locales dont le Kuntigi et l'âge euh, était à la tête. Lors d'une rencontre le 2 septembre, entre toutes ces autorités, euh, le président de l'époque, le capitaine Moussadadis Kamara, ce qui cautionnait derrière parce que ça a été dit aujourd'hui à la barre. Et aujourd'hui même, je, je, je, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais su. Avant, ni les avocats qui sont à cette barre ne savaient cette vérité. Mais moi, je détenais ça et je détiens cette vérité. Je vais vous le dire encore cette nuit par rapport à cela. Et trois, nous parlerons des mesures d'interdiction parce que euh, le CNDD dit, euh, les avocats de Dadis ont dit que le CNDD avait pris des mesures d'interdiction de cette manifestation. Et je vais vous dire où il y a la contradiction entre l'avocat de Dadis, la Maître Jokami. Et Maître Pepe Koulemou. Je vais vous dire qu'il y a contradiction entre les mêmes avocats d'un même camp, des mêmes clients. Il y a contradiction parmi eux. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Où est la contradiction dans, dans, dans, dans leur allocution? Et quatre, nous viendrons parler euh, euh, des c'est-à-dire l'importance des mesures euh, prises avant, pendant et après le massacre on va venir parce que peut-être que maître Jokami pense être le plus intelligent que les 12 ou 14 millions de Guinéens qui sont en République de Guinée. Ça, c'est se moquer de notre intelligence. Mais il va savoir que il y a aussi d'autres Guinéens comme lui qui sont aussi intelligents en République de Guinée. Donc. Ça, c'est sur le point que je viendrai avec maître Zokami pour lui dire que nous sommes tous allés à l'école, même si nous n'avons pas atteint les mêmes objectifs à l'école, mais chacun a pu faire quelque chose pour comprendre euh, euh, un peu de ce, ce qui se passe en République de Guinée. Et cinq, on parlera de, de cette insuffisance que la mairie de, de, de, de Dixine avait annoncé à la veille de la manifestation pour répondre à la lettre de, de, de la force, de, de cette force vive euh, euh, nationale à l'époque, où aujourd'hui on tend à renverser cette insuffisance de la mairie en à, à rendant cela à une culpabilité sur les organisateurs. Donc, de ce côté, on viendra encore parler de ça. Et en dernière position, nous parlerons de cette force d'interposition dont... La CEDEAO avait fait l'objet à l'époque, vu qu'après le massacre du 28 septembre, le lendemain, les, les tueries continuaient, le lendemain, les viols continuaient, le lendemain, les pillages continuaient, et la CEDEAO avait pris une mesure, mesure en demandant une force d'interposition à la République de Guinée, demandée par les forces vives, et que Dadis Kamara en a dit non. Et on viendra sur ça. Alors, moins de 18 ans, abstenez-vous et asseyez-vous confortablement, nous allons démarrer. Mais avant tout, laissez-moi remercier Baouri, le doyen Baouri. Et je le dis encore, laissez-moi lui remercier. Parce que, à cette barre, je lis les commentaires. Baouri a monté, a essayé de monter le niveau, de montrer le niveau des guinéens il a vendu l'image de la guinée à travers sa façon à travers sa patience à travers je ne sais pas comment vous le dire, sa sagesse baouri a monté a montré à la face du monde qu'il y a des intellectuels en République de Guinée, qu'il y a des hommes capables de, de, de changer la Guinée, qu'il y a des hommes capables de regarder ce pays-là et de donner une bonne direction à ce pays-là, si ces gens-là sont écoutés. Même si, dans certains points de vue dans, dans, dans politique, puisque moi, je ne suis pas politique, donc dans certains points de vue politiques, je n'arrive pas à comprendre Baouri quand il fait certaines positions. Mais de ce qu'il est en train de vendre, l'image qu'il est en train de donner. Aujourd'hui, à ce procès, Baouri a donné un, un niveau élevé de ce procès. Aujourd'hui, les gens sont en train de, de voir ce procès comme un véritable procès grâce à cet homme, parce que on ressent le niveau, parce que tous ces avocats, aucun ne peut aujourd'hui remettre en cause c'est-à-dire l'intellectualité de ce monsieur. Aucun ne peut aujourd'hui remettre en cause le sang-froid de ce monsieur. Quand il te répond, il te répond clair sans ambiguïté. Donc, tout ça là, il faudrait que nous saluions Baouri. Donc, on vient, c'était une parenthèse que je voulais faire. Maintenant, parlons de, des propos ou du procès verbal de feu Jean-Marie Dori. Quelque chose m'a beaucoup étonné aujourd'hui. Lorsqu'on a demandé à, à, à, euh, au doyen Baouri sur la déposition euh, de comment on appelle, de, de, de Jean-Marie Doré, il y a des questions qui lui ont sauté et cela ça lui a même étonné. Et même moi particulièrement, ça m'a étonné. Alors, allons-nous dire, est-ce que les pro, le, le procès verbal de feu, du feu Jean-Marie Doré a été modifié ou exactement est-ce que Jean-Marie Doré était le top du c, de, de, de, de d'Alice dans, dans, dans, dans la classe euh, des forces vives nationales Est-ce que c'était leur top ou est-ce que est Jean -Marie, le, le, le PV de Jean-Marie Doré a été modifié C'est ce qu'on va démontrer. La, les forces vives déposent un, une note circulaire informant les autorités euh, de Dixine, les autorités locales de Dixine, afin que ils puissent manifester. Ami, arrête, et toi aussi. Arrête, s'il te plaît. Hein? Mmh, merci. Donc, ils déposent cette note circulaire pour à titre d'information pour dire à la lo à, au maire de Dixine qu'il compte manifester et le choix du lieu de la manifestation était sur l'esplanade du stade du 28 septembre où il devrait envoyer deux camions comme on avait l'habitude de le faire au FNDC, on envoie les camions avec les appareils dessus et que chacun des leaders, chacun s'exprime en restant sur sa voiture, le micro fait le tour parmi les, oh, oh, oh, salut, les, les leaders politiques et de la société civile. Mais quelque chose a mal sonné. On nous a fait croire que les gens ont dit que Dadis avait interdit la manifestation. Mais... Écoutez bien, c'est cette contradiction que je vais vous faire comprendre. On va commencer. Que Dadis avait interdit la manifestation par la voix du MATD. Qu'il avait interdit la manifestation. Au même moment qu'on dit que Dadis avait interdit la manifestation, Maître Jokami Haba, que je vais dire, je ne sais pas si c'est ça, Maître Jokami nous fait croire aujourd'hui que non, cette marche n'avait pas été interdite. Mais plutôt, Dadis avait convenu avec, euh, c'était convenu avec euh, le doyen Jean-Marie Doré, pour que la, manifesta la manifestation se tienne dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Zokami dit clair qu'il y avait eu un compromis entre Dadis et le feu Jean-Marie Doré, qui Jean-Marie Doré a dit à Dadis de le laisser manifester dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Chose que Dadis a trouvé que si c'est ça, il est d'accord, ils peuvent aller manifester dans l'enceinte du, du stade de 28 secteurs. Ça, c'est venu des avocats de Dadis. Au même moment, il y a d'autres avocats de Dadis qui nous font croire que... La manifestation n'était pas prévue dans l'enceinte du stade du 28 septembre, mais plutôt sur l'esplanade du 28 septembre. Alors, se mettre à l'intérieur du stade du 28 septembre était déjà allé outrepasser, c'est-à-dire la décision de la mairie ou la décision de l'autorité d'alors. Voyez-vous cette contradiction entre les deux, les deux avocats Pourtant, ils c'est les avocats d'un des même des mêmes client. L'autre dit que son client avait ordonné par la voix de, de, de, de, de, de, du doyen Jean-Marie Doré, avait ordonné à Jean-Marie Doré afin qu'il manifeste dans l'intérieur dans l'intérieur du stade. Et l'autre dit que d'Adis avait interdit la manifestation à l'intérieur du stade. Qui des deux a la bonne version Qui des deux dit bien, dit vrai alors, au sein de la, des forces vives, Jean-Marie Doré n'avait jamais, jamais, jamais remonté une telle information en disant aux autres qu'il a eu la bonne nouvelle. Parce que on peut se souvenir que Jean-Marie Doré venait pour apporter cette nouvelle. Maintenant, vous allez comprendre que la société, la, la, la société civile d'alors n'était pas, n'était pas en contradiction avec elle-même et n'était pas en porte-à-faux avec la loi. Parce que vous allez comprendre que dans la déposition ou bien dans la déclaration d'un autre notre avocat du même capitaine Dadis, quelqu'un est venu dire dedans que lorsque Jean-Marie Doré venait, lorsqu'ils ont appris que Jean-Marie Doré venait, qu'on qu leur a dit, ceux qui, qui étaient à la turbine, que voici Jean-Marie Doré venir, et que Jean-Marie Doré a dit qu'il apportait une bonne nouvelle pour eux. Est-ce que vous avez entendu la partie-là Ils avaient dit que Jean-Marie Doré était en route, qu'il apportait une bonne nouvelle pour eux. Alors, tout porte à croire. Est-ce que la bonne nouvelle, c'était pour venir dire aux autres leaders politiques le jour J, de venir les, les, les, les, les, les, les dire que oui, dalice nous a autorisé à manifester Point d'interrogation. Est-ce que la bonne nouvelle, c'était pour venir dire « Ne manifestez pas. » Point d'interrogation. Alors, voilà la contradiction qui se déclenche entre, entre, entre les deux camps. Allez-y, chère maman Allez-y, maman Où oh, Il faut partir. Tu voulais aller où La révision, où oh, La révision, il faut attendre. Euh, quand je vais d'abord appeler le monsieur. Je vais le PS et puis tu vas partir. Hein? Donc, voici la contradiction qui commence entre les deux camps. Alors, est-ce que le procès verbal de Jean-Marie Doré a été modifié pour dire que oui, les forces vives nationales étaient autorisées à manifester, mais pas à, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, si cela est vrai, en quoi on va accuser les forces vives de la, de la nation d'avoir tenu un meeting à l'intérieur du stade Pourquoi on va les accuser de ça Que Maître Zokami nous réponde à ça. Pourquoi Maître Pépé après Maître Zokami vient nous dire que eux, ils n'avaient pas ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'enceinte du stade Pourquoi Pendant que Zokami dit qu'il y avait eu ce compromis entre Dadis et, et, et Jean-Marie Doré, et Dadis a donné son accord à Jean-Marie Doré d'aller manifester dans l'enceinte du stade. Ce qui veut dire le président a déjà donné l'ordre, allez-y manifester. Et Maître Pepe lui, il revient il dit non. Du moment où Dadis, le, Dadis a interdit à travers euh, euh, son MATD et que ceux là ont outrepassé cette interdiction, ce qui veut dire... Ils sont en porte-à-faux avec la loi. Il endosse l'entière responsabilité. Mettez d'abord, vous deux, mettez-vous d'abord d'accord sur un point. Zokami, Maître Pepe Koulemou, quelle est la bonne version Dadis a-t-il autorisé ou pas On veut savoir la réponse avant d'accuser. Vous n'avez pas d'abord la bonne réponse. Alors, sur ce côté, Jean-Marie Doré, je ne suis pas sûr qu'il soit, qu'il qu était le top du, du, de Dadis au sein de, de, de ça parce que s'il était resté ne pas venir au stade j'allais le confirmer mais puisqu'il a pu se déplacer et venir au stade et il a été bastonné et vous avez compris Jean-Marie Doré fut la personne qu'on frappait et qu'on disait qu'il était traître on lui, on lui prenait pour un traître parce que tout simplement il est de la forêt et il, lui qui devrait soutenir son fils de la forêt ce, ce, ce élément là n'a pas soutenu son fils de la forêt qui est, est, est d'Adis et il est venu se mettre parmi d'autres personnes pour déstabiliser selon, selon leur, leur imagination le fils de la forêt. Donc on traitait Jean-Marie Doré de traître à l'époque. Donc il n'était pas top. Ça c'est la première des choses. Première, première question, en bout de ça. Ce qui veut dire on demandera à Maître Zokami et Pepe Koulemou de nous établir est-ce que Dadis avait autorisé ou Dadis n'avait pas autorisé? Puisque Zokami dit que oui, Dadis avait autorisé. Pepe dit non, Dadis n'avait pas autorisé. Les deux n'ont qu'à nous donner la, la, la vraie version. On attend cette version. Et je vous ai dit, les gens là suivent ce que je dis. Parce que tout ce que je vous ai dit hier nuit ici, ils sont allés le faire aujourd'hui. Je les ai demandé quelque chose, ils l'ont ils, ils, ils fait. Donc, taguez-moi tous les avocats qui sont à la barre là. Taguez-moi tous ces avocats en bas de, de, de, cette, de, de ce live de cette vidéo. Pardon, taguez-moi. Pardon. On va parler de, de la coordination régionale des sages et des autorités locales d'Alors dont le Kuntigi l'Aj Seguna était à la tête pour une rencontre entre toutes ces ça dit euh, euh, tous ces sages là cette notabilité face au CNDD. C'est là. Vous allez comprendre tout de suite, c'est pour ici. Taguez-moi les avocats les avocats de la défense et taguez-moi les avocats de la partie civile. Surtout les procureurs ici. Ils vont comprendre tout de suite ce que je vais dire. Si Maître DS, vous avez parlé. On avait déjà annoncé il sera, sera, et, et sera dit à l'avant de, de ce massacre. Là, on parle d'avant, hein, avant de parler pendant et après. Avant. Si nous avons dit ici, je vous ai parlé d'une révélation d'un jeune qui a dit que l'argent circulait, et que eux ils ont reçu 150 millions de, de la part de Dadis. C'était là où était Dadis, dans son, dans, dans son palais. Ils ont reçu les, les 150 millions du côté pour déstabiliser les leaders politiques et, et avoir, c'est-à-dire euh, le soutien auprès de la jeunesse, ceux de l'Axe, ils ont re remis à certains et même Col Coloma, ceux de Coloma avaient reçu aussi leur part sur les mêmes faits, ces produits, ce que je vais vous dire, c'était dans la même logique, c'était au début du mois de septembre, cela a commencé. Je vous explique. Lorsque Dadis a convoqué cette notabilité, les autorités locales, le 2 septembre, à une rencontre dont ils ont tenu, et que Ella Seguna est venu prendre la parole au nom de, de, de, de, de, de, de toute l'autorité qui lui a porté en tête les 300 combien il dit. Regardez, les vidéos sont encore sur, sur les réseaux sociaux. Ella Seguna a porté haut et fort le capitaine Moussa Dadis Kamara comme leur candidat. Allez-y, regardez, les images sont encore sur les réseaux sociaux. Ella Seguna, à l'époque, au nom de tout ceci, avait porté Dadis comme leur candidat. Il le dit dans la vidéo, Ella Seguna le confirme. Mais pour, pour vous montrer ce qui était là, parce que... Il y avait un processus qui était en cours à la mort du général Lansana Conté. Ce processus avait laissé que il y aurait eu une organisation des élections législatives puis présidentielles avant le décès du président Lansana Conté. Ce, ce processus-là n'a pas abouti. Lansana Conte est décédé. Le CNDD prend le pouvoir et il, il forme, comme actuellement en CNT paraît comme ça là, il, il forme cette équipe. Dans l'équipe ces gens-là, les 11 représentants du CNDD ont modifié ce paramètre, ont modifié cette physionomie, cette représentation ou cet élan qui devrait mieux être mis en place pour l'organisation des élections législatives et présidentielles. Ils ont rendu d'abord que ça doit commencer par des élections locales. Et pourquoi, c'est ce que je vous dis, pourquoi ils voulaient organiser des élections locales et comment Dadis était sûr qu'il fallait maintenant organiser que des élections les, eh, eh, locales C'est dans le but là, ils ont convoqué ces chefs de la notabilité et ces chefs des autorités locales de toute la République de Guinée. Ils se sont rendus à Conakry. À partir de là-bas, ces chefs-là ont fait une promesse au CNDD et en disant que c'est Dalis Kamara est leur candidat, et que c'est Dalis qui peut faire l'affaire là, et ils font des bénédictions pour Dalis. À leur retour, tenez-vous bien ce que je vais vous dire, vous allez, vous, vous allez, vous allez faire l'enquête, et vous allez revoir que ce que Amiral. Ça, c'est moi, je vous fais cette révélation. À leur retour, chacun s'est retourné dans, dans sa localité. Dalis Kamara a envoyé de l'argent à tous ses chefs, à Ajouter d'une voiture, chacun, il a ajouté une voiture plus l'argent à toute à cette, à cette notabilité. Ceux, je ne connais pas pour... Vous, vous allez vous enquêter de l'autre côté pour la euh, Haute-Guinée. Ceux qui sont là, ils n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas. Ceux qui sont en moyenne guinée n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas. Ceux qui sont en basse-côte n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas. Mais moi, je vous parle parle particulièrement de la région forestière Davis a envoyé des véhicules pour ses, pour ses sages à l'époque, plus l'argent c'est moi, je vous le dis qu'il le veut ou pas des preuves en existent jusque là, certains ont encore ces vieilles voitures qui se trouvent avec eux, de forme RAV4, c'était des formes comme ça, là, comme des véhicules que Lansana Conte avait donné aux députés à l'époque, c'était des véhicules pareils là Jarre Ravkart, quand tu regardes, Dadis Kamara avait envoyé ces voitures-là à ces gens, il a partagé ces voitures-là à ses sages, à ses notables et à ses autorités locales. Il a donné à chacun une voiture, une voiture plus l'argent, dans le but de le soutenir et dans l'organisation, de, de, de à dire des élections communales. Parce que c'était lui qui allait mettre encore ses maires. Le CNDD allait mettre en place ses maires qui allait dominer les maires des, des, des, des, partis, des, des partis politiques. Et c'était facile pour lui de lire les, les, les députés. C'était facile pour lui que les députés demandent ça dit, ça, ça dit, euh, sa candidature à l'élection présidentielle. Un plan était déjà mis en place pour l'exécuter. C'est moi, je vous révèle ça encore. C'est une révélation d'amiral Dakamano. Dadis, s'il n'en croit pas, ça existe. Quiconque ne croit pas, venez en, en forêt, demandez dans les, dans les familles où, où il y avait un maire, demandez si leur papa n'a pas reçu une voiture de la part de Dadis, les notables de la forêt, s'ils n'ont pas reçu des de, de, de véhicules. Moi, je vous dis, ils ont reçu des, des véhicules. Plus de l'argent, c'était dans le but de soutenir. Et c'était ça, maître DS. Ne vous trompez pas. Ce que vous avez dit, oui, il y avait l'argent qui circulait. Je le confirme. Et au-delà de l'argent, ces preuves matérielles existent encore. Ces preuves matérielles pour exciter la population ou inciter la population contre les leaders politiques. Il a fait ça. Il a fait ça. Ça... Et vous allez voir que ma parole, allez-y voir Ella Sebouna, c'est que Sebouna, Ella Sebouna dit, vous allez voir que ça va dans, la, dans le même sillage. Le CNDD était en train de mieux profiter. Qui t'a frappé? Kani, Kani? Tu veux aller chez Kani ben Laisse-la là, là aller chez Kani. Va, va chez Kani, après tu viens va chez laisse-la aller chez il faut aller, va chez donc vous comprenez un peu moi j'ai vu ça donc pour vous dire que ça corrobore avec tout ce que maître DS a donné aujourd'hui et ce que je vous ai dit avant avant hier, vous avez vu que ces révélations commencent à venir Eh bien, laisse-la partir il faut aller ah, bien. Kani oui, oui, oui. est parti. Kani est parti à la maison. Ah, oh, pardon, tais-toi. Si Kanye est parti à la maison, il n'y a pas de problème. Reste après, quand il va venir. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit Donc, c'est pour vous dire que ils étaient dans le plan Machiavel. Ils étaient dans ce plan Machiavel de, de, de, de, de, de, de, de masturber la conscience du peuple et puis faire asseoir leur dictature. Ça, ils étaient dans l'élan-là. Moi, je vous dis que je ne soutiendrai jamais le mensonge. Je ne soutiendrai jamais le mensonge. Parce que si je soutiens aujourd'hui le mensonge, parce que tout simplement, Dadis est de ma région, ou le CNDD, la majeure partie des membres du CNDD sont de ma région. Si demain, une autre personne vient le faire, qu'est-ce que je pourrais dire Sortir parler On va me dire que quand ton parent l'a fait là, tu n'as rien dit. C'est sur nous, tu vas venir parler. Ça, ça ne suffira pas. La Guinée, ma, ma patrie. La Guinée, mon amour. La Guinée est tout pour moi. C'est ce que je dis. Alors, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais les preuves, là, on va les ex exhiber ici. On vient sur... J'ai terminé avec... Vous allez vérifier par après vous-même. J'ai terminé avec la coordination. Et je viens des mesures d'interdiction de la manifestation... Pourquoi Maintenant, on, va, on nous dit encore, toujours, je reviens entre Maître Jokami et, et Pepe Antoine, et, et, et, et, et, et Pepe Koulemou. Maître Jokami dit, Maître Pepe dit qu'il y avait eu un circulaire, c'est-à-dire euh, le président de la République a saisi le MATD pour un, un décret qui est passé en interdisant toute manifestation. Mais... Vous avez entendu parler maître Zokami, c'est-à-dire Mr Afro, celui qui est en Afro, maître Zokami vous dit, il a dit à, à, à, au doyen Baouri que, est-ce que le doyen Baouri sait que un dispositif avait été mis en place et que tout le plan était mis en place pour sécuriser la manifestation Est-ce que vous avez entendu ça Zokami a dit qu'il y avait bel et bien un plan qui était élaboré pour la manifestation. Est-ce que vous avez entendu ça Entre vous et moi, la question que je pose à Maître Jokami et à Maître Pepe Koulemou, parce qu'il se sent aujourd'hui être le plus intelligent que tout, mais la question que je les pose, pour une manifestation dite interdite, une manifestation dont son, son client a interdit, Comment, comment on peut comprendre que son client a encore pris des mesures pour mettre un dispositif en place pour sécuriser la manifestation Comment vous pouvez comprendre ça Est-ce que vous avez compris là-bas Quelqu'un qui a interdit une manifestation va encore mettre un dispositif en place pour, pour sécuriser une manifestation Alors c'était quelle manifestation Pour quelle manifestation, eux, ils ont mis ce dispositif le plan qui a été tracé pour la sécurisation de la manifestation, parce qu'il nous dit que, qu'en bon terme, c'est la gendarmerie et la police qui est censée et, et sécuriser la manifestation et que les mesures avaient été prises par rapport à ça. Que Bauri devrait faire confiance à Tegoro parce que Tegoro était pris comme celui qui devrait faire ce maintien d'ordre. Ah. Maintien d'ordre pour une manifestation qu'on a déjà interdit, qu'on ne pense pas que, que ça va être. Dites-nous la vérité. Est-ce que ça a été mais... interdit ou pas? Parce que vous avez mis déjà une équipe en place. Et vous avez vu que je vous, dans la révélation du jeune en question, le jeune vous a dit que très tôt le matin, il a vu Kegoro au, au carrefour de Kosa en train de tracer un planning au sol de ce qui va se passer de la journée. Maître Zokami. L'avocat de Dadis vient confirmer cette révélation du jeune en disant qu'il y avait bel et bien un plan qui avait été mis en place par rapport à cette manifestation. Le jeune a-t-il dit vrai ou faux Parce que lui, il a dit Tchegoro à 6h du matin au carrefour de Koza. Voilà entre Zokami et Pepe Koulemou qui dit vrai. Parce que Zokami dit la manifestation a été accordée par son client par le biais du de, de feu Jean-Marie Doré et cette même manifestation, ils avaient prévu des mesures de sécuriser cette manifestation. Donc sur ça, ils sont venus carrément se contredire entre eux. Tu as vu, tu as écrit. Dedans, tout ce que tu as fait. Donc tu vois, vous interdisez une manifestation, mais vous encore, vous, vous mettez en place un dispositif pour sécuriser la manifestation, selon son, son avocat. Où est la cohérence Où est la cohérence de sécuriser une manifestation qui n'aura pas lieu Parce que chez vous, c'est interdit, ça n'aura pas lieu. Alors, mettre un dispositif de quelque chose qui n'aura pas lieu, on ne comprend pas ça. Vous vous moquez de nous ça, c'est un. Je vous dis encore. Alors, on va aller dans l'importance de ces mesures. L'importance oui. de ces mesures. Oui. Quoi La torche On va donner ça à la maman. Donc, vous n'allez pas comprendre réellement ce qui s'est passé je vais vous dire encore une chose, c'est bon, ah ouais. je vais vous dire une chose, l'importance de ces mesures parce que euh, l'autre la continue, maître Zokami, je ne peux pas donner le téléphone, c'est sur ça que je parle, va prendre ton téléphone, va prendre, va prendre ta tablette, non, il n'y a pas ta tablette ici, va prendre ta tablette, je dis va prendre ta, va, va prendre ta tablette, mmh. Mmh. Maintenant, regardez l'incohérence entre... Ami, décembre, on oh, ça, va donner à maman. L'incohérence entre les deux. Vous allez comprendre tout de suite. Bé, viens prendre, Ami, ouais. je vais terminer ça là rapidement pour ne pas que je dure trop. Vache maman. Vache maman, je vais terminer, je viens te prendre. Tu ne peux pas dire, je refuse. Non. Oh. Donc, l'incohérence, je vais vous le démontrer tout à l'heure, parce que l'importance de ces mesures, parce que Maître Zokami a continué aujourd'hui à dire à Baouri que Dadis a pris des mesures avant, pendant et après. Mais on va voir tout de suite. S'il était nécessaire hein? de, prendre de prendre les mesures qu'on nous parle, les gens sont venus vers vous. Dadis, tu as fait, tu as fait une annonce. L'annonce qui, qui allait valoir tout ce qu'on a vécu aujourd'hui en, en République de Guinée. Les gens viennent vers toi, tu les rejettes. Tu les rejettes. Tu les rejettes et tu n'as pas accepté. Dadis Kamara attend qu'il y ait des morts pour prendre des mesures. Demandez à Maître Zokami. Si c'était son vœu, de voir d'abord que les Guinéens meurent après de venir nous faire des louanges de Dadis après ce carnage. Ils viennent nous faire que on n'a qu'à reconnaître en Dadis qu'il a été un homme d'État, qu'il a été un homme, un, un chef pour, pour prendre des mesures pour dire que j'ouvre une enquête, j'ouvre ceci ou j'ouvre cela. Dadis n'était-il pas censé de, de, de protéger des citoyens avant de les laisser mourir? Dadis n'était pas censé d'éviter cela? C'est ce qui nous intéresse dans ce procès. Ce n'est pas après les morts de, de, de, de plusieurs Guinéens, Maître Zokami va venir nous montrer que son avocat doit avoir tous les louanges, qu'on doit, qu doit le louer, qu'on doit le, lui reconnaître et, et, et ses efforts. Quel effort Dadis a fait pendant qu'il y a eu des morts Zéro effort. Je le confirme, il n'a rien fait. Plus tôt, il a... Plutôt, il s'est mis dans l'élan et il a il a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à ce carnage-là. Si je devrais faire aujourd'hui des louanges à Dadis, si Dadis avait, avait catégoriquement fait quelque chose qui pouvait aller dans l'élan de la réconciliation et de remettre les Guinéens ensemble, organiser, organiser des, euh, des, des élections et remettre le pouvoir aux civils, Aujourd'hui, on aurait fait sur toute l'étendue du territoire, on aurait fait des louanges à Dadis Kamara. Mais laissez d'abord que les gens meurent, laissez d'abord que les gens soient violés, laissez d'abord que les, les, les, les, les comment je vais dire le, les familles soient pillées et autres. Après tu viens dire qu'il a pris la, la, la mesure avec décret bar, tant, tant, tant zéro, bar, tant, tant, tant, tant on s'en fout de ces bars. On s'en fout de ces bars. On s'en fout, fout de ces décrets parés. Parce que ce n'est pas ces décrets là nous, on mange. Ce n'est pas ces décret-là qui va ramener les citoyens guinéens qui sont morts aujourd'hui, qui va les ramener à la vie, Maître Zokami. Je te dis ça, on s'en fout de ces décrets. On s'en fout de cette commission d'enquête qu'il a mise en place. Parce que cette commission de, de, de, ce, de cette date à maintenant, Maître Zokami, dis-nous... Quel est le citoyen guinéen qui avait été tué ou qui est tué au stade du 28 septembre qui, est, qui, qui a été ramené à la vie par, parce que il y a eu une commission d'enquête Qui est revenu en vie Quel est le citoyen guinéen qui est décédé ou qui a été violé, qui, qui a retrouvé son honneur après l'arrivée de cette enquête internationale Ça sert à quoi D'envoyer une enquête internationale pendant que tu pouvais ne pas accepter qu'il y ait ce carnage. Tu pouvais sortir officiellement devant tous les Guinéens. Oh, lors d'un meeting, tu organises comme tu as l'habitude de faire ton daddy show. Et que tu dis au peuple de Guinée, c'était une erreur de ma part d'avoir haussé ce ton en disant que si en disant que j'allais me présenter pour, pour des élections présidentielles. Mais je tiens à mon engagement de départ. Je continuerai et j'organiserai des élections. Ni moi, ni aucun membre du CNDD ne sera candidat à l'élection présidentielle. C'était fini. Mais allez, allez faire un discours à huis clos entre vous, au, au, euh, euh, euh, comment on appelle, à la RTG, dans une salle de la RTG, vous venez nous brandir ça. Quel est le, quel est le citoyen guinéen qui va vous dire que Dalice est sorti faire un tel communiqué a fait ça là, pendant qu'il était déjà dans, dans, dans, dans ce vice du pouvoir. Il était déjà remonté. Le jus du pouvoir montait en lui. Vous allez venir nous dire que le CNDD a pris des mesures. Quelles mesures Après la, la mort, le médecin après la mort, c'est ce que Maître Zokami appelle louange, reconnaissance, oh, oh, oh, oh, ça dit, reconnaissance oh, eh, des efforts de Dalis dessins après la mort, tu tues mon frère, tu tues ma soeur, tu violes ma soeur, tu violes tout. Après tu mets des mesures pour mettre une commission d'enquête, tu mets des, des, des, des trucs, je mets une commission d'enquête, je mets telle réconciliation et autres là. On s'en fout. Il ne fallait pas que mon frère meure, il ne fallait pas que ma soeur soit violée, il ne fallait pas que ma soeur meure, il ne fallait pas qu'aucun Guinéen, le sang d'aucun Guinéen eh, eh, eh, ne, ne tombe. Mais le monsieur finit, finit déjà de, de, de tout, il y a le pays est en danger, tout le monde est dans le, de, dans le désordre, on vient nous dire qu'il il a pris des mesures. Moi, à la place de Baouri, j'allais te répondre comme je suis en train de parler là. J'allais te répondre comme ça. Mais la sagesse de Baouri, le monsieur, il n'y a pas son deux, quoi. Il te parle encore tranquillement sur ça. Vous finissez de tabasser Mbaouri, vous tabassez les leaders politiques, vous, vous, vous faites tout. Après, vous venez dire que, oui, Gaillardement Dadis a pris des mesures pour ceci ou cela. La douleur que Mbaouri a eu ces jours-là, la douleur que Seludaleng a eu où il était en coma, la douleur que, que, que, que Sidi Atoué a eu vous pensez que c'est cette commission d'enquête mise en place ou bien quoi là, c'est ce qui va s'il si mourait là-bas. C'est ce qui va atténuer les douleurs. Mais attends, vous vous moquez de qui Enfin, maître Zokami, les Guinéens ne sont pas bêtes. Les Guinéens ne sont pas bêtes. C'est pour cela que le vieux t'a dit, un plat qu'on vous sert et qu'on crache dedans. Il vous a donné l'exemple là. Qu'on te sert un bon, plat, un bon plat, après on crache dedans. Ça c'est un plat. On t'a donné ça pour manger c'est ce qu'il a ça fait. Il montre à la face du monde qu'il est préoccupé de, de la vie euh, du sort des Guinéens, il est préoccupé par la vie des, des, des citoyens guinéens, et mais derrière, il fait des manœuvres pour laisser les Guinéens mourir, sans autant qu'il prenne des mesures pour interdire cela. Il a laissé d'abord que les Guinéens meurent, après il va aller prendre des mesures, vous venez nous dire à la barre ici que vous allez faire des louanges du, du, du capitaine et de, et de son CNDD, CNDD est coupable de ces atrocités, je le dirai haut et fort mille fois. Ils sont coupables. Ils ont tué les citoyens guinéens. Alors, on va venir là où vous avez encore posé. Là maintenant, c'est toi, maître Pepe Antoine, eh, eh, eh, maître Antoine Koulemou. Je viens te répondre face à l'insuffisance annoncée de la mairie de Dixine. Maître Koulemou, si Baouri n'a pas pu vous répondre, moi je vais vous répondre ah, à cela. Si Baouri a amassé cela, là, là. moi je vais vous répondre. Vous avez dit que du moment du fait, du fait où euh, la mairie de Dixine s'était sentie insuffisante ou bien incapable, ou les a dit qu'ils n'ont pas l'effectif adéquat pour, pour sécuriser leurs manifestations. Outrepasser cela, la responsabilité revenait aux, aux organisateurs et que tout ce qui allait en découdre revient de leur responsabilité. Oui, j'accepte avec vous. Je suis d'accord que oui, j'accepte. Moi, je te dis que je suis d'accord avec toi. Mais je vais te montrer par A plus B tout de suite de ce que tu fais. L'amalgame que tu es en train de faire, Maître Koulemou, je vais le dissocier tout de suite du vrai. Le faux que tu colles à cela. Je suis d'accord que l'organisation de ce que tu dis là, de la manifestation, comme tout le monde le dit, que parce que c'est les, les, les leaders politiques qui ont organisé, alors ils sont responsables. N'est-ce pas ce que tu as dit, Maître Koulemou Alors je te réponds. Maître Koulemou, ma question est de savoir le, le, les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, est-ce que tu as appris, dans l'ordonnance que tu as en main, là où tu es à la barre, tu es dans un procès criminel, est-ce que tu aurais appris une seule fois, on t'a dit qu'au stade du 28 septembre, un meeting avait été organisé par des, des, des, des, des leaders politiques, interdite par les autorités locales, les leaders politiques en ont défoncé la porte, ils sont rentrés, et dedans, pendant ce meeting, organisé par ces leaders politiques, il y a eu l'écroulement de, de, de la tribune, des gradins, et c'est tombé sur les manifestants, ils sont morts. C'est ce que tu as appris. Est-ce qu'on t'a dit que ce, cette manifestation, quand ils sont rentrés, il y a eu bousculade à l'intérieur, non maîtrisée par des leaders politiques, et qu'il y a eu des morts, est-ce que c'est ce qu'on t'a dit encore Alors, de quoi veux tu nous parler de la responsabilité des leaders politiques Si on avait appris que, de par, après l'interdiction, les leaders politiques ont défoncé, parce que vous, vous allez nous apporter cette preuve des cadenas, cadenas qui étaient là-bas, qui ont été défoncés, vous allez les envoyer devant la barre. Ces cadenas, vous allez les envoyer. Donc, vous allez nous montrer ces cadenas défoncés, avec quoi ça a été défoncé, vous nous prouvez cette preuve. Et par après, vous allez nous dire si les morts qu'on a enregistrées, c'était par écroulement du stade, c'était par bousculade entre les manifestants eux-mêmes, ou c'était un massacre perpétué par les forces de l'ordre. Répondez-moi, les Koulemou. Parce que vous pensez être les plus intelligents, vous pensez être les avocats les plus doués de la planète, mais on te dit que ça a été un massacre. Ça a été un massacre. Vous qui avez dit que le dispositif n'était pas là, vous n'avez pas d'hommes suffisamment pour sécuriser la manifestation, mais vous avez eu des hommes pour venir tuer des gens au stade. Vous avez eu des policiers pour venir tuer des gens au stade, des gendarmes pour venir au stade. Pendant que vous avez déclaré vos efforts qu'il n'y a pas cette force, il n'y avait pas cet effectif, ils sont venus pourquoi Pourquoi ne pas rester là-bas pendant que les leaders ont quitté chez eux, jusqu'au stade, on a enregistré zéro dégât. Rien, personne ne peut vous dire qu que quelqu'un s'est attaqué à, à, à un bien public ou un bien privé. Ils sont venus jusqu'à l'intérieur du stade. Vous n'avez rien entendu. Qu'est-ce qui a prévalu votre arrivée là-bas Pourquoi vous êtes venus là-bas, vous forces de l'ordre Pendant qu'on a dit que vous êtes incapables de les sécuriser, vous venez chercher quoi Tchegoro est venu chercher quoi toute la grande hiérarchie là de, de la police et de la gendarmerie, ils sont venus chercher quoi, ce cortège Ces militaires sont venus chercher quoi Dites-nous, maître Koulemou. Eh, eh, eh, eh, eh, Parce que c'est vous qui pensez que vous êtes plus intelligent. Alors dites-nous. Si j'avais appris qu'il y a eu mort par écroulement au stade ou par bousculade au stade entre les manifestants eux-mêmes on aurait pris pour responsable les organisateurs de, de ce meeting parce que les conditions n'étaient pas venues par rapport à ça et que l'état avait averti les autorités locales avaient averti donc c'est ça donc c'est pour te dire que réellement il n'y avait rien parce que entre vous deux, les leaders disent que leur meeting devrait se tenir sur l'esplanade du 28 septembre. Un des avocats de Dadis vient dire que Dadis avait trouvé un compromis avec, avec Jean-Marie Doré pour que le meeting se fasse dans l'intérieur du stade, que Dadis avait ordonné à Jean-Marie Doré de venir faire le meeting dans l'intérieur du stade. Ce qui a été dit par l'avocat de Dadis, Jokami. Et Pepe Koulemou, l'avocat de Dadis, la dit qu'il était interdit. Entre vous et nous, là, qui manque à quelqu'un C'est là le problème. Qui manque à quelqu'un Vous mentez à votre avocat, à votre client Donc, en un mot, saluons le courage de Baouri. Et je suis vraiment content, puisqu'il a été fort pour aller à ce procès. Et je remercie beaucoup. Voici des points que j'avais voulu souligner avec vous sur la sortie de Baouri, parce que pour la partie civile, on a déjà beaucoup d'éléments et ils sont en train de, de, de, de les démontrer. On ne va pas trop aller dans, dans, dans ce sillage-là, mais nous, on reste, on le regarde. Vous allez mentir à Dadis, vous allez tout faire, personne n'est contre Dadis. Parce que c'est Dadis qui était en tête. C'est pour cela qu'on dit Dadis. Dadis. Sinon, nous, nous parlons du CN, CNDD. Personne n'est contre Dadis. C'est la vérité, la, les faits, la réalité des faits, on vous raconte comme ça. Donc, bonne soirée à tous. On va suivre encore, si il sera encore à la barre demain. Et nous continuons, nous continuons à, à faire cela. Mais tout porte à croire que Dadis... Ne voulait pas quitter le pouvoir, le CNDD ne voulait pas, et, et l'âge Sebouna était dans ce sillage là Les véhicules ont été partagés à tout, tout, tout, tout, tout, tout toute la notabilité et les sages à l'intérieur. J'ai cette preuve. Allez demander des maires pour ceux qui connaissent. Ils avaient reçu cela. Merci à vous. Bonne soirée. On se reprend, Amiralda Kamano pour vous. Bonne nuit.